Dans ces petites exploitations agricoles, sur une parcelle, eh bien on peut rencontrer entre 40 jusqu'à 100, 120, 150 espèces dans des jardins créoles. Donc c'est cette biodiversité, ce qu'on appelle cette agro-biodiversité, qui est importante à considérer justement pour faire de la bioéconomie. Le premier, c'est la sécurité alimentaire. Comme vous le savez, nous dépendons tous très fortement des importations alimentaires, de, à hauteur de 70 à 80 et ça pour la plus grande majorité des pays de la Caraïbe. Le deuxième enjeu, c'est celui de l'adaptation au changement climatique. Nos zones à la fois insulaires, mais aussi continentales, sont particulièrement exposées donc au changement climatique. Nous sommes très, très vulnérables, et donc il faut absolument anticiper donc, ces, ces événements. Le troisième enjeu, eh c'est celui de la transition agroécologique, et même bioéconomique. Comme vous le savez, l'agriculture euh, conventionnelle intensive a montré ses limites et nous ne pouvons plus produire comme on le faisait auparavant en utilisant massivement des produits de synthèse. Et donc il faut trouver d'autres solutions, d'autres manières de produire qui donc euh, agressent moins l'environnement et respectent la santé humaine. Et le quatrième enjeu est un enjeu de taille, c'est un enjeu social, c'est celui du maintien du tissu rural. Ces, ces exploitations sont les plus nombreuses, donc entre 70 et voire 99% dans certaines régions. Et donc ce sont ces exploitations qui constituent le tissu rural nous avons donc euh, rédigé ce qu'on appelle une note d'orientation dont la région s'est appropriée et ça nous nous en réjouissant vraiment au delà d'une de, note d'orientation il faut vraiment aller vers le concret et donc euh, les rencontres scientifiques visent à faire interagir euh, des agents euh, de toute euh, la chaîne de valeur de l'agriculture ça va des décideurs politiques jusqu'aux agriculteurs en passant par la recherche